Ah, économiste, membre des économistes atterrés, euh, est en ligne avec nous. On imagine que ce mot indécent qui vient d'être utilisé par Abigail Disney, c'est quelque chose qui vous parle Oui, oui. Enfin, moi je partage plutôt ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire qu'en réalité, la question c'est qui les rend riches Le problème, on veut le réduire à un problème de riches pauvres, donc les gens auraient une fortune, ils seraient bien dotés, Coup de bol, ils ont une idée. Mais il y a des travailleurs qui les rendent riches. Euh, vous avez dit tout à l'heure, c'est pas l'économie réelle. Mais c'est de l'économie réelle, euh, Google, les GAFAM, avec une dimension data, données. Mais il y a des travailleurs, il y a des gens qui inventent, il y a des gens qui créent, il y a des, euh, des réseaux. Donc il y, y a tous ces travailleurs, et aussi nous, avec nos données, qui leur permettons à ces gens-là d'être riches. Et c'est ça qui est la folie. Donc euh, euh, euh, la grande question que vous posez, vous dites, et ces entreprises ont un énorme pouvoir. D'accord, mais c'est plutôt, pourquoi un ou deux riches ont tout le pouvoir sur ces entreprises C'est ça le problème. Donc c'est pas seulement la polarisation de la richesse, c'est d'avoir quelques milliards, parce que finalement c'est gigantesque, mais c'est pas tant que ça, pourquoi ça leur permet d'avoir du pouvoir sur les entreprises et donc sur les vies des gens Donc c'est ça qu'il faut changer. Pourquoi alors ils nous parlent d'impôts Parce que ça semble être un gros mot, parce que ça semble faire plaisir à tout le monde, ça va calmer le peuple. Mais payer deux, trois fifrolins d'impôts, ça ne les gêne pas. Alors, Ce qui les gênerait, c'est si on commençait à leur dire « mais vous n'avez pas droit droit de vie et de mort et de licenciement sur des centaines de milliers de personnes. Boeing, Airbus, des centaines de milliers. Vous n'avez pas droit de vie et de mort et de licenciement sur des régions ou sur les données de millions ou de milliards de gens. Mmh. » Et donc ça pose les questions du pouvoir, effectivement. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut une autre utilisation de l'argent qui ne soit pas décidée que par quelques riches. Alors, voilà un peu question... la grande – Question… D'autant plus que le monde a changé. Question complémentaire oui. du sondage dont je vous parlais tout à l'heure, à la question « Faut-il taxer les, les plus riches ?» Sondage Odoxa, alors là c'est une réponse assez massive, 76% répondent oui. Mais alors comment on fait, Frédéric Boccarat, pour taxer directement des, des gens, des hommes ou des femmes et pas des entreprises On reviendra sur le distinguo entre les deux justement – Justement, taxer des hommes, des femmes et pas des entreprises, c'est n'est pas, pas le fondamental. C'est ce que euh, tout un système médiatique met en avant. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que les entreprises font de l'argent qu'elles ont Prenons Mamie Bettencourt et même maintenant sa fille euh, Bettencourt, euh, ce qu'elle laisse dans l'Oréal, puisque c'est sa principale entreprise, c'est ce qu'elle a dans sa poche, c'est l'argent de poche. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'Oréal. Et c'est bien de ça qu'on vient de les exonérer d'impôts. On vient d'exonérer tout le capital financier. Donc il faut… Taxer, c'est une première chose, mais ça, c'est ce qu'on faisait il y a deux siècles. C'est la révolution des révolutionnaires d'il de y a deux siècles et demi. Mais la révolution d'aujourd'hui, c'est utiliser l'argent des entreprises tout autrement. Donc, c'est changer leur pouvoir. C'est ne pas permettre que, euh, parce qu'on a quelques chiffres l'un, on a droit de vie et de mort sur les entreprises. C'est ça qui est le plus important. Alors, on peut taxer, il faut bien sûr taxer, mais c'est franchement pas euh, euh, le, le fondamental. Le fondamental, c'est comment on va utiliser l'argent, quelles discussions, les cadres, les travailleurs ont des idées dans toutes ces entreprises. Les gens dans les pays, ils veulent qu'on fasse autre chose, et donc c'est ça qui doit effectivement changer, d'autant plus que hier, on pouvait comprendre. C'était les machines qui comptaient, donc c'est lié au capital. Mais aujourd'hui, c'est euh, les personnes, les travailleurs, leurs capacités, leurs connaissances, les, les... donc toutes ces capacités humaines, c'est ça qu'il faut développer, et le capital, il n'en veut pas. Alors, le capital, ce n'est pas que l'argent des riches, c'est tout ce qui est laissé dans les entreprises. Vous restez avec nous, Frédéric Boccara, je, je reviens vers vous. Ça, ça nous ramène quand même en on, on a... Il y a deux problématiques ouais. qu'on qu aborde. Il y a la première problématique qu'on a abordée au tout début sur la question effectivement, du pouvoir des gens de la tech. C'est un premier, premier, as, premier aspect. Après, il y a le deuxième aspect, c'est le creusement des inégalités. Et on le sait, le 1% des plus riches, le plus, plus, plus on avance dans le temps, plus, euh, je dirais, il, il a, il, sa richesse s'accroît. Donc ça, c'est un, un sujet. De... Et troisième aspect, c'est qu'on voit bien qu'il y a une différence de mentalité et culturelle très importante entre le système américain et le système en l'occurrence, français. Euh, là, ce sondage tel que vous l'avez mis en avant, je pense qu'il révèle, ça c'est une constante, c'est une donnée euh, culturelle française, toujours cette espèce de passion de l'égalité, aussi nos, qui passe effectivement par euh, peut-être un, un système fiscal plus, plus égalitaire. Euh, aux États-Unis, on ne fonctionne pas du tout de la même façon. C'est oui. un système philanthropique, un système où effectivement les plus grandes fortunes euh, dé, redonnent, il y a ce, ce côté, euh, je, je redonne ce que, ce que la société m'a donné. Donc là, cette, cet appel lancé par cette euh, euh, présidente de de PDG de, de Disney, s'inscrit davantage dans ce, voilà, ce côté, les plus riches se, se redonnent ce qu'ils ont donné. Alors après, la, la philanthropie, c'est une culture aussi qui peut-être peut se développer aussi aujourd'hui en France. Mais c'est une question importante en ce moment, évidemment, puisque la crise de l'économie sera mondiale. C'est comment, aujourd'hui, ces hommes et ces femmes, ou bien leurs entreprises, puisqu'on va évidemment parler de la taxe GAFA, ce serpent de mer qui ne réussit jamais à être mis en place, même si on se souvient, au dernier sommet européen, on a de nouveau évoqué une taxe sur les GAFAM, même, devrait-on dire, c'était il y a quelques jours. Et elle n'arrive jamais, cette mais, taxe GAFA. Pour cause, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de... Enfin, comment dire c est, c est, dans, la mise en œuvre, dans la mise en œuvre, ça n'a pas de sens de vouloir taxer à un endroit de la planète des sociétés qui se fichent des frontières. Ça n'a absolument aucun sens. On ne sait pas quantifier où sont les chiffres d'affaires et où sont les bénéfices. Donc il, faut, il y a un moment où on réagit, les États réagissent avec leur réflexe d'État du monde d'avant, ils ne sont, sont pas équipés pour, pour, pour réagir à ce monde d'après. La justice a d'ailleurs dit à l'Irlande de, de garder euh, l'argent et de ne surtout pas rembourser Apple parce que non, ça fonctionne comme ça. C'est un système qui fonctionne comme ça. Et ce système supranational de l'échange de la finance globalisée, est, il est là le problème. Si on veut trouver de l'argent pour... Euh, bah, rééquilibrer les déséquilibres, bah, il faut simplement taxer l'argent. Euh, pas seulement les riches, l'argent, c'est-à-dire les transactions financières à haute fréquence, arriver... C est, c est, c est, cette taxe sur les transactions financières, on en parle depuis des années, elle est infaisable parce qu'elle doit être faite au niveau mondial si on veut qu'elle fonctionne. Or encore une fois, il y aura toujours des blocages parce que ce système, cette chaîne de Ponzi internationale, repose sur le paradis fiscal, sur l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale. Le GAFA, c'est ce qu'il y a de mieux. Le, mais le, le, le, ça, le ça va avec. Chose. Parce qu'on parle de fortune, là, les, les centimillionnaires, c'est des fortunes fictives, c'est-à-dire c'est de l'écriture, c'est de la finance. Euh, finalement, ils sont très riches, certes, mais certainement pas à, à, à, à X, 100 milliards. C'est les valeurs que valent le, le, le, bah, leur entreprise. D'ailleurs, on le voit, les mais, effets de levier de perdre sûr, 20 milliards bah, dans une journée, c'est un jeu d'écriture. C'est un jeu d'écriture. C'est pas une réalité. Donc c'est à ça qu'il faut attaquer de manière très simple, avec des taxes sur la, la, la transaction financière, parce que c'est là qu'on va pouvoir aller chercher l'argent, là où il est. Donc, quand on écoute, et on va l'écouter Bruno Le Maire, c'était euh, il y a un an euh, à peu près parler de la taxe GAFA, vous me direz après si c'est quelqu'un qui prêche dans le désert, en quelque sorte. vous avez aujourd'hui des multinationales, qu'elles soient américaines, européennes ou chinoises, qui ont une activité digitale, parfois sans présence physique dans un territoire, et qui ne paye que peu ou pas du tout d'impôts. Cette situation, elle n'est pas acceptable, et c'est notre intérêt collectif de parvenir à une juste taxation des activités digitales dans le monde. Bon, ça semble frapper au coin du bon sens, tout ça malgré tout. Mais, mais tellement euh... frapper au coin du bon non. sens que ça aboutit toujours au même résultat. On finit par handicaper nos, <rire> nos licornes et nos, et nos champions émergents européens, qui eux, ben, sont là et sont taxés. Mm. Et puis les, les gafam. Ben, à l'échelle européenne, est-ce oui. que c'est possible, peut-être, parce que je trouve quand même ce qui est, ce qui est intéressant. Je suis d'accord avec vous. C'est certainement très difficile à mettre en œuvre, mais le fait qu'il y ait une initiative française qui peut-être fait ensuite des émules, qui réussit peut-être à, à faire en sorte que l'ensemble de l'Europe puisse montrer, euh, affirmer sa position sur le sujet. On sait qu'aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique, le, le, le monde fonctionne par, par continent, par empire. Moi, je trouve que d'un point de vue d'éthique et d'un point de vue d'un de, modèle de société, d'un modèle économique, je trouve ça intéressant que l'Europe soit voilà moteur, même si, je suis d'accord, la mise en œuvre, c'est encore autre chose. C'est très compliqué parce qu'en plus, on n'a même pas réussi à obtenir une uniformisation des, des règles fiscales en Europe. Donc euh, là, c'est... Tant mieux, hein, ce que nous dit euh, M. Bruno Le Maire, mais, euh, mais pour passer des paroles aux, aux actes, ça va être extrêmement compliqué. Puis oui. il me semble d'ailleurs que der, fin, ces mmh. dernières semaines, euh, l'Union européenne a annulé la sanction à Apple de plusieurs... Voilà. De plusieurs milliards d'euros. Donc là, pour en le moment, l'Union oui. européenne, elle, elle paraît. Elle, ben, paraît elle est divisée, puisqu'on on a des, des paradis fiscaux intra-européens qui, qui bénéficient de ça, en fait. Euh, enlevez ça et vous perdez les Pays-Bas, vous perdez l'Irlande, parce que mmh. la domiciliation se fait dans ces pays-là pour cette raison-là. Euh, donc tant qu'on aura ça, ça ne sert à rien, en fait, d'avoir des taxes GAFA. Et puis attendez aussi la réponse. Euh, si vous faites ça, ben, je pense que les entreprises européennes vont avoir des gros soucis à l'entrée du marché américain. C'est ça. Et on l'avait vu, notamment, quand on parlait de taxes GAFA. Et c ces taxes sur les vins français. Frédéric Bocara, vous pensez que cette potentielle taxe européenne sur les GAFA est une baleine blanche qui, de toute façon, euh, n'ira pas jusqu'au bout Je ne sais pas. Je, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, vous enfermez, et les intervenants euh, sur le plateau malheureusement aussi, vous enfermez le débat dans la taxation euh, de trois miettes euh, de capital. Mais prenons, vous l'avez souligné vous-même, euh, la famille Peugeot, par exemple, la famille Peugeot, elle est liée à PSA, à Peugeot. Elle possède 300 millions dans le capital de 50 milliards du groupe PSA. C'est-à-dire, elle possède euh, un six-millième du groupe. Donc l'enjeu, ce n'est pas seulement de taxer la famille Peugeot, c'est qu'on fasse autre chose avec tout l'argent qui est dans PSA. Et ça, c'est l'argent des banques. Et donc, il y a un problème des critères d'utilisation de l'argent des banques et des critères d'utilisation de l'argent des entreprises. Donc, de, euh, comment fonctionnent les conseils d'administration quels sont les pouvoirs des travailleurs dans les entreprises C'est ça les questions majeures. Alors on amuse les gens avec la fiscalité et on utilise des choses sur la fiscalité qui sont justes, mais qui sont extrêmement limitées. Bien sûr, on pourrait tout à fait euh, faire une taxation euh, du bénéfice euh, au prorata de l'activité réalisée dans les différents pays. Mais il faudrait que tous les pays soient d'accord. Il faut donc aussi avoir une action positive qui va appuyer les bonnes entreprises. On ne peut pas seulement taper, il faut pousser, sinon on tue la poule aux œufs d'or. Et donc c'est pour ça que la grande question majeure, ce n'est pas de prendre simplement, c'est d'utiliser l'argent Autrement, donc la question des banques, et avec d'autres critères que ceux de simplement augmenter le capital, augmenter la rentabilité financière. Parce que là où vous avez raison, c'est quand vous dites qu'il y a une rupture culturelle. Ces gens-là, les ultra riches qui imposent leur pouvoir, comme la famille Peugeot, hein, avec un similième du capital, avec Dong Feng et la plus complicité de l'État qui ne fait rien, la famille Peugeot impose ce qu'elle veut dans Peugeot avec un similième du capital, c'est inadmissible. Bon, le problème, c'est donc, ils ont une culture tout ce qui compte, c'est augmenter le capital, c'est augmenter la valeur. En temps en temps, on a des philanthropes bien éclairés. Mais aux États-Unis, comme en France, on veut produire autrement. N'enfermez pas les gens dans la vieille culture de la fiscalité et de la taxation. On bien. veut faire d'autres choses, on veut réaliser des nouvelles choses. Et il et, et y a des milliers de cerveaux, de bras qui veulent faire autre chose. Et donc la question des banques, qui sont les outils modernes, ça c'est très, très important. Et donc des banques publiques qui fonctionnent avec d'autres critères, des discussions ouvertes dans les territoires sur ce qu'on fait avec l'argent des banques, ça c'est très important. Regardez General Electric qui veut quitter la France, qui brade le nucléaire, alors qu'il y a une question majeure sur le nucléaire, c'est pour sa sécurité, il vaut mieux contrôler et savoir ce qu'on fait avec le nucléaire. Donc ça, la banque publique d'investissement devrait intervenir. Donc c'est des questions fondamentales qu'on cache, alors que la fiscalité pourrait nous permettre de voir plutôt ces énormes masses d'argent et, et, et donc se poser la question de « il faut faire tout autrement ». Il faut utiliser des nouveaux leviers. On ne peut pas revenir, vous avez deux siècles et demi de retard. C'est en 89 qu'on parlait de, de taxation et d'argent de, de, de, de, de, de l'État. Mais les banques c'est quelque chose de nouveau, les actions euh, et le marché financier c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'il faut réguler, changer avec des débats de la société et une autre utilisation de l'argent, des critères précis. Combien de valeurs ajoutées Combien de CO2 évitées Voilà ce qu'il doit y avoir en face de l'argent qu'on met, et pas combien de profits combien de capital accumulé. Et ça, on peut le faire avec l'argent des banques, parce que l'argent des banques, c'est de l'argent de tout le monde, en réalité, qui est resté dans les banques. Ce n'est pas finalement l'argent des supra riches. Vous l'avez dit, quelques dizaines de milliards, c'est impressionnant, mais ce n'est pas ça qui fait. la Merci. De... Frédéric Bocara, grâce à vous, on a rattrapé nos deux siècles et demi de retard en, en quelques minutes, donc vous nous avez fait avancer d'un seul coup. Petite réaction avant qu'on passe aux cartes blanches, notamment, cela dit, la question est intéressante, sur, la, sur le rôle des banques. Euh, oui, je, je, je, je rien à dire, je suis désolé je... je... Il y a quelque chose de très juste, c'est sur la valeur des entreprises. Euh, Aujourd'hui, peut-être qu'on devrait... Euh, voire autrement euh, par rapport aux externalités négatives, à la pollution, euh, à la façon dont sont traités les, les, les employés, euh, au travail euh, des sous-traitants. Enfin, là, là, sur la valeur des entreprises, oui, on peut faire quelque chose. Sur les banques aussi, il faut faire quelque chose. C'est ce que je disais sur les, les transactions financières. On ne peut pas continuer avec le trading à haute fréquence à, à, à croire que euh, c'est quelque chose de sain. Quand les actions, euh, sont en quelques millisecondes, euh, franchissent des, des, des frontières à l'autre bout du monde, c'est une, une économie qui n'a rien à voir avec l'économie réelle. Et donc, si plus on peut faire pour aider l'économie réelle, mieux c'est pour, pour les emplois et pour la société. – Pascal. Oui, alors, ce, de ce que, ce que je comprends un peu aussi de, de, de, des propos qu'ils avaient tenus, c'est aussi le, le, ce qu'il avait l'air de dire, et c'est vrai, je pense qu'il y, y a une question… En fait, je pense que, pour, pour faire très court, les gens veulent du sens. Voilà. Je pense qu'on est arrivé à un stade, aujourd'hui, de la société, le, le, la crise de sanitaire nous le montre, les gens cherchent du sens, ils cherchent du sens par rapport aux questions économiques, ils cherchent du sens dans leur travail, et donc là, ce que, ce que, ce que disait euh, votre expert, c'est qu'effectivement, je pense que, le, même au sein même d'une entreprise, il y a effectivement plein de bonnes volontés pour, pour que pour qu'on le, le, voilà, qu fasse fonctionner le système, euh, pour que tout le monde trouve une forme d'épanouissement, donc effectivement, avec du coup, peut-être revaloriser certaines, certains critères euh, qui donnent du coup aussi de la valeur au monde de l'entreprise. Je crois que c'est ça, la question du sens, à mon avis, est fondamentale aujourd'hui. — Absolument. Et euh, question du sens dont il va être question précisément dans vos cartes blanches, puisque c'est euh, l'heure de ces cartes blanches. Et on commence avec vous, Alexis Poulain. Montrez...